Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien et je suis ravi de vous retrouver encore aujourd'hui. Je voudrais que nous parlons de l'adoration et du lieu d'adoration. Nous voyons euh, donc euh, ce sujet dans la Bible, dans Jean 4, à partir euh, du verset, on va lire un peu euh, l'histoire de Jésus avec cette femme. On va lire dans Jean 4, à partir du verset euh, 12. Et plus grand notre père Jacob, qui nous a donné ce puits,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 Et que je ne vienne plus euh, puiser ici. Va lui, euh, va lui dire Jésus. Appelle ton mari et viens ici. La femme répond Je n'ai point de mari. Jésus lui dit Tu as eu raison de dire Je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, en cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit euh, Seigneur, lui dit la femme. Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites, vous, euh, vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. D'accord Retenez bien ça, bien-aimé. D'accord Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient.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 et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Amen. La femme lui dit Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit Je les suis, moi qui te parle. Voilà, bien aimé, nous voulons parler du lieu d'adoration et de comment adorer Dieu. Voilà des pasteurs qui nous ont enseigné des choses que hey, ils lisent qui ne comprennent absolument rien. C'est pour cela, par la grâce de Dieu, nous venons tirer la sonnette d'alarme pour que le grand nombre des enfants de Dieu se réveillent, sous en ce moment spécial, que euh, nous sommes en train de nous approcher vers l'enlèvement de l'Église. D'accord? Parce que ce sont des présignes, si vous voulez, des prémices de ce qui va se passer. Et Dieu merci, comme il a dit, ces choses se passeront après que l'église soit déjà enlevée. Donc, les sept années des tribulations, comme je vous ai toujours dit, qu'il va arriver des choses plus pires que le coronavirus. Il arrivera des choses plus difficiles à vivre, plus difficiles à supporter que le COVID-19. C'est pour cela, toi qui as encore le temps, Dieu merci, nous sommes confinés. Et il y a encore Internet. Tu peux me suivre encore. Je te demande là aujourd'hui de changer ta, ta mentalité spirituelle, de changer ton habitude d'aborder les choses de Dieu, car tout ce qu'on nous enseignait jusqu'à ici, ou presque, c'était erroné. Ce sont des gens qui se sont basés sur les choses de l'ancienne alliance, qui n'a rien à voir avec la nouvelle alliance qui est en train de s'achever d'ailleurs. D'accord La Bible dit, la femme était en train de discuter avec Jésus-Christ, nos pères ont adoré sur cette montagne, et toi tu dis que ça sera à Jérusalem, Jésus dit non, mais femme, l'heure vient, mais elle est déjà là, où oui, il ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, d'accord, mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, voilà, le temps est arrivé, bien aimé, que tu sortes cette bulle, qu'on nous a mise, d'accord, comme quoi le lieu de culte serait, c'est-à-dire le temple, qu'on a construit, et comme je vous ai dit dans les sujets que nous avons traités bien avant, que le temple que, que que les cathos et les autres églises évangéliques pentecôtistes nous ont montré en fait, c'était une copie du vrai temple qui existe d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, bien qu'il il, ait été détruit, reconstruit, détruit, reconstruit. Et là, il est presque reconstruit. Parce que quand vous le savez, selon la prophétie, il faut que l'ennemi soit établi dans les temples jusqu'à séduire même les élus. Parce que ça, ça se passera pendant les sept années des tribulations, bien, bien aimé. D'accord? Et donc, c'est ce temple-là que eux, ils ont copié pour, en fait, montrer dans le monde entier que l'église, ce serait ces bâtiments qu'ils ont construits en ornant, en faisant des grands bâtiments, des grands édifices de plus de dix mille, vingt mille places. L'heure est déjà venue, bien aimé où nous n'aurons plus besoin de ces temples, d'accord? L'heure est là où nous devons adorer Dieu dans, dans l'esprit. Alors, qu'est-ce que dit adorer Dieu dans l'esprit? Adorer, adorer Dieu dans l'esprit, c'est se repentir, d'accord? Se séparer du mal et ne suivre que Jésus-Christ et ne marcher que selon les, les, les, principes, les principes et les préceptes de Jésus-Christ. C'est ça, adorer Dieu en esprit, d'accord Donc ça ne sera plus le lieu. Le lieu n'a plus de place. Et Dieu merci, voilà un exemple concret qui vient de se matérialiser avec le confinement. Là, nous ne partions plus dans les églises. Vous qui partez encore dans les églises, réveillez-vous. Vous qui partez encore dans les lieux de culte, j'aime pas utiliser ce terme parce que église, c'est soi-même. Vous qui partez encore dans les temples, l'air n'est plus au temple. Il n'y a plus du temps pour le temples. Ici, il faut chercher Dieu par soi-même. Femme, je vous dis, il ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Bien-aimé, le lieu très saint maintenant, c'est dans ton cœur. Le lieu très saint n'existe plus, c'était une représentation. Ce qui devait venir, c'était la foi. D'accord? Or, la foi n'a pas de représentation. La foi, on la vit personnellement, profondément dans son cœur. Galate 3, verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fissions justifiés par la foi. D'accord La foi étant venue, nous ne sommes plus sur ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La foi étant venue, bien-aimés, nous ne sommes plus sur ce pédagogue. Réveillez-vous, bien-aimés, vous qui continuez à partir dans les églises, dans les bâtiments, comme je puis dire. Je n'aime pas utiliser ce terme « église ». C'est un amalgame, malheureusement. Donc, on va, on, on va, on va vraiment s'en défaire. L'Église, c'est soi-même. C'est un pédagogue. L'heure vient et elle est déjà là. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, bien-aimé. Partout, dans ta maison, pendant que tu es en train de travailler, pendant que tu es en train de voyager. C'est cela, en fait, dans ta vie de tous les jours. C'est cela, l'adoration. Par la puissance du Saint-Esprit, qui nous sépare du mal, qui nous libère du péché. C'est cela adoré, pour que nous puissions nous préparer. Comme je vous ai dit, préparions-nous, parce que l'enlèvement de l'église est imminent, bien-aimé. Ne nous laissons pas euh, ne nous laissons pas euh, divertir, ne nous laissons pas, euh, euh, si vous voulez, euh, tromper par ces gens qui n'ont autre motivation que de l'argent. Maintenant, ils ont envahi l'Internet avec les directs. Moi, je vous préviens que les directs, il n'y en aura plus. Un moment arrivera où la marque de la bête coupera l'internet pour ceux qui, et, et, qui ne vont pas l'adorer. D'accord Comment ferons-vous, bien-aimés Là, ça sera entre toi et Dieu seulement. D'accord Donc, commence à adorer le Seigneur par soi-même. Ton comportement, c'est ça l'adoration. Ton comportement qui doit se refléter à la parole de Dieu. Donc, je vous bénis tous, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Partagez cette vidéo avec des frères et sœurs. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Allez regarder les vidéos que j'ai traitées sur le baptême, sur le père spirituel, sur la dîme. Vous allez trouver toutes ces, toutes ces vidéos donc traitées avec des réponses. Et abonnez-vous à, à ma page euh, Facebook, Assemblée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous reprendrai en commentaire. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve très bientôt.